Salut l'internaute Aujourd'hui, le 24 février 2019, je me trouve à Genève, en Suisse, et plus précisément devant le Palais des Nations, où siège l'Office Européen de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Son siège principal à beau se trouver à New York, aux États-Unis, c'est ici que se concentrent les deux tiers de ses activités. 1600 employés y travaillent et ce sont plus de 10 000 réunions qui s'y tiennent chaque année. Les objectifs de l'ONU depuis l'instauration de sa charte en octobre 1945 sont le maintien de la paix, et la sécurité internationale. Et pour s'y atteler, elle promeut entre autres la protection des droits de l'homme. Le 14 février dernier, c'est ici que trois rapporteurs des Nations Unies se sont inquiétés des répressions policières et judiciaires dont fait l'objet le mouvement des Gilets jaunes en France. Ils ont alors appelé la France à revoir ses politiques de maintien de l'ordre. Mercredi dernier, c'est encore ici que se sont donné rendez-vous pour la première fois de nombreux Gilets jaunes venus d'un peu partout en France et même de Suisse pour dénoncer les actes de répression que nous subissons. Bien sûr, j'y étais. Et si tu es abonné à ma chaîne depuis quelques mois au moins, tu as pu me voir participer très activement aux actions et manifestations des Gilets jaunes et réaliser divers reportages, tu sais, à Paris, à Annecy, à Marseille ou encore à Lyon. On a pu y voir, y vivre surtout, cette répression étatique. Notamment à Lyon, souviens-toi, lors de l'acte 13, où je m'étais fait arrêter par la gendarmerie avant même de manifester et où deux de mes camarades se sont vus emprisonnés en garde à vue pendant des heures. Et c'est justement avec eux que l'on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Et voilà, on est tranquillement posé sur la place des Nations, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes, et je suis en compagnie de trois vaillants gaillards. Je vais vous laisser vous présenter brièvement. On va commencer par, euh, par toi, Laurent. Alors, moi, je m'appelle Laurent, euh, j'ai 27 ans et je suis demandeur d'emploi. Et je vis à Divonne-les-Bains, juste à côté. Et donc, moi, c'est Anthony, j'ai 32 ans et je suis photographe et je vis à Annecy. Donc, moi, c'est Aurélien, j'ai 29 ans, je travaille dans un supermarché bio et je vis à Annemasse. Donc si t'as suivi, comme tout à l'heure je te dis dans l'intro, euh, les deux personnes les plus proches de moi là physiquement, bah tu les connais déjà un petit peu parce qu'on était ensemble euh, l'année dernière. dernière. J'ai fait une petite faute dans l'intro c'était l'acte 14. 14. Voilà, tous les trois et tous les deux vous êtes, vous êtes partis euh, en garde à vue pendant plusieurs heures. Pendant 6 heures exactement, oui. Pour ce qui est de Laurent, on se n'est pas encore, comment euh, est venue notre rencontre aujourd'hui Moi j'ai vu la, la vidéo que tu as faite par rapport à l'interpellation de euh, tes deux camarades et, euh, et j'ai voulu apporter aussi mon témoignage qui était euh, plus ou moins similaire euh, des faits que vous avez vécu vous-même, mais euh, moi ça a été plus loin et c'est important de dénoncer aujourd'hui tout l'abus. Alors on va commencer par vos témoignages, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même assez fou. Et puis préciser au passage que ça, ce n'est pas une interview très, très rangée, etc. On, on est posé entre camarades et on témoigne de ce qu'on a pu vivre. Parce que ben, j'étais avec vous ce jour-là, j'ai eu la chance de ne pas aller en garde à vue à ce moment-là. Mais on s'est fait arrêter ensemble, donc je vais témoigner avec vous aussi, comme je le fais déjà dans, à longueur de vidéo depuis quelques mois. Parce euh, que tu l'as vécu aussi, Je l'ai vécu aussi. Mais toi, tu as été en garde à vue. Exactement oui, donc euh, comme on a pu le voir sur euh, ta vidéo précédente, on s'est fait arrêter euh, au moment où on arrivait sur la place Bellecourt en fait, les gendarmes ont fouillé nos sacs euh, un peu par hasard parce qu'ils fouillaient pas tout le monde. Et ils ont trouvé du matériel de protection, à savoir un, un masque anti-pollution, un casque pour se protéger. En tout cas pour ma part, que j'avais emmené pour faire des photographies de la manifestation. Et comme on sait que les manifestations peuvent avoir leur part de violence, j'ai voulu me protéger un minimum. Et c'est ça qui nous a amené à être ensuite euh, amené devant la police qui, pour le coup, nous a vu un par un, dont toi, Djemil. Et euh, moi et Aurélien, on nous a emmenés par la suite dans le fourgon. Ce qui est une expérience un peu désagréable, on va dire, quand même. Moi, ouais, j'avais vu le fourgon de, de, de, de près, avant qu'il me relâche. Ouais. Et, euh, et du coup, tu étais aussi... Peut-être que tu pourrais raconter comment c'était dans ce fourgon-là Tu étais dedans Oui, j'étais dedans. Ils m'ont emmené avec Anthony. Et donc, euh, bah, c'était des, des cages à poules, en fait, quoi. Ouais, on pouvait pas euh, se retourner du tout. Euh, T'es ouais. face à un mur, tu peux rien faire. Tu ah, voilà. T'as pas de vue sur l'extérieur. Euh, tu vois pas où tu vas, mais tu peux pas bouger. Il y avait une petite anecdote aussi euh, dans le fourgon. Une anecdote humoristique, parce que au moment où on est dans le fourgon, il faut savoir qu'on est dépouillé de toutes nos affaires. Mais sauf qu'une des personnes interpellées en même temps que nous avait réussi à conserver son téléphone portable avec une connexion internet. J'avais aussi et... le mien. D'accord. Et il a réussi à nous diffuser le sketch des inconnus, le bon et le mauvais policier. C'était très drôle. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les superfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Voilà, donc euh, <rire> là on nous a appelé euh, pour un viol, nous y allons donc euh, immédiatement. Quelle adresse bah, Attendez, chef, je vais la rappeler. Ouais, hein. T'as le numéro T'as eu la même expérience toi quand t'étais été embarqué Ouais, moi je pense qu'on a été dans le même camion. Euh, il te demande de t'asseoir, alors effectivement il y a quelque chose qui est prévu pour s'asseoir, mais il n'y a pas la place. Moi, j'étais euh, debout euh, avec euh, un genou dessus et le front collé contre le contre le contre contre la paroi. Ouais, parce que quand il y avait, le si tu veux, à chaque fois qu'ils font une manip, et en plus, ils conduisent mal, <rire> ils, se, ils ont pris des trottoirs, des choses comme ça. On se fait secouer comme des animaux. Enfin, tu te fais, euh, fais, tu, tu, tu bascules d'un côté à un autre, tu t'éclates contre les... contre les parois. Ouais, ouais. Ouais. Après, moi, ce qui est, est là où j'ai commencé même à baliser dans ce camion, c'est marrant qu'on en parle parce que ça m'était sorti de l'esprit ça, c'est que je me suis dit, imagine, on tombe sur un groupe de personnes mal intentionnées qui commencent à prendre à partie ce fourgon juste parce que c'est marqué police dessus et que, le, et que le camion se met à prendre feu ou qu'on se fait retourner. Wow, nous, vrai. Ouais, nous, nous, on est pris au piège dedans, tu crèves comme une merde. Excuse-moi pour le... Pour non, le... mais clairement, clairement, non, mais c'est sûr. De loin, je l'ai vu quand, quand on était tous les trois devant la Call de Police. Alors si tu n'as pas vu encore cette vidéo, c'est la vidéo d'avant, ou celle d'avant encore, qui s'appelle Analyse, Stratégie et, et Résistance. Et, et on voit effectivement que c'est un camion un peu un bétail, quoi. Tu es tellement dedans et puis tu vas au poste, etc. Mais pour revenir un petit peu au, en amont de cette arrestation, parce que c'en est une, hein, qu'est-ce qui a fait qu'on euh, vous a contrôlé, vous alors toi c'était euh, le samedi d'avant, toi c'est le samedi d'après, euh, tous les deux. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a contrôlé, vous, avec, vos, vos visages, qu'est-ce que, je sais pas Difficile à dire parce que les policiers ne l'ont pas dit clairement non plus. Euh, on avait un sac à dos, mais on n'était pas les seuls à avoir des sacs à dos. J'avais l'appareil photo en bandoulière, donc euh, rien ne pouvait indiquer qu'on allait se faire arrêter, quoi. Et puis pour compléter peut-être ce que tu dis là, c'est vrai que vous, quand on était ensemble, euh, on se disait en, en off avant que tu sais, étais le premier à être contrôlé. Oui, ouais, c'est moi qui aurait été le premier. Tu étais à la traîne un peu derrière et ouais. euh, et euh, j'ai fait, je ne sais pas si c'est l'erreur mais je crois, d'avoir fait un pas vers toi et me mettre retourné et le gendarme m'a demandé si je te connaissais. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, bah, j'ai baragouiné à, à oui, enfin non, enfin je veux c'est un camarade, il est en gilet jaune, enfin il n'est pas ». Pas encore. Ouais. Et, et on n'avait pas le gilet jaune à ce moment-là, il faut quand même le préciser, hein, c'était euh, euh, 20 minutes avant que le. Que de, le que la manifestation devait débuter, ouais. pour ouais, l'étaient même pas ouais. sur, le, sur le. sur place, pour à côté. Et, euh, et là, il a fouillé mon sac, puis celui de Pierre, qui est d'ailleurs là euh, derrière la caméra qui nous aide à la technique. Et donc, puis toi, enfin tous les quatre ensemble. Et, euh, alors ce que j'avais moi, je voulais amener hein, dans la poche. Pour témoigner. Voilà. C'est le, le matériel oui, du, les du délinquant euh, <rire> qui, qui aujourd'hui est réprimé. Le dangereux délinquant. dangereux du Vous avez un masque anti-pollution euh, qui, qui a été très utile lors de mes voyages en Inde. voilà euh, Et qui d'ailleurs ne fonctionne pas très bien pour euh, mm. le gaz. Rien ne fonctionne vraiment. Euh, des lunettes de piscine. Ça pour le coup, ça doit bien te protéger les yeux. Ça, ça, ça protège mm. bien les yeux. Un petit conseil euh, shopping. <rire> des piscines, <rire> voilà, ça coûte pas cher. Et euh, du sérum fi. Euh, et ça, euh, séparé ou pas, aujourd'hui, euh, c'est euh, une C'est un motif d'arrestation, a priori. Voilà, ouais. Pour aller en garde à vue. Euh, et même si tu as vraiment la piscine, hein, et euh, que oui, tu passes oui, par oui. le hasard le mauvais jour au mauvais endroit, tu peux te faire remarquer, on a vu des, des cas comme ça. Euh, je crois savoir que, euh, Laurent, tu étais un peu plus équipé que ça. Oui, alors moi j'avais euh, un casque de moto, euh, type euh, au bol. J'avais euh, des lunettes de protection euh, type chantier, donc euh, hermétiques aussi. Hein. Sauf que, enfin, moi elles sont plus épaisses. Et euh, j'avais un masque euh, type 3M pour la respiration, donc avec des cartouches filtrantes euh, pour, euh, pour les gaz. Et, euh... et ça fonctionne ça Ah oui, carrément. Oui. <rire> okay, bah là, tu peux ouais. rester au milieu des gaz, euh, il f... okay. t'arrivera. Tu, tu, tu, C'est plus hein, efficace, ouais. et euh, Mais bon, ça a failli me porter préjudice, on y reviendra après. Et j'avais euh, des gants de moto, et, euh, et puis bah, le, ce... Non, pas ce manteau-là, et puis des, des chaussures un peu plus montantes. Tu étais en épaisse. motard quoi parce que tu es oui, motard en fait. Voilà. Bon après je suis venu avec mon véhicule, euh, je suis pas venu en moto. Okay. Donc mais j'avais mon équipement de moto avec moi euh, pour me, bah, pour pour tout euh, tout, tout ce qu'on peut voir euh, sur ce sur, sur ce qui est des, des violences des des comment dire des moyens employés par euh, les policiers pour euh, la dispersion, les encerclements, tout ça enfin bah c'est justement euh... ma question parce que à, à, que je pourrais poser juste à vrai. Toi tu avais quoi comme équipement Moi j'avais euh, un casque de ski. J'avais des lunettes de ski et puis un, un cache-nez euh, qui n'est pas très efficace même. <rire> T'as pas eu l'occasion de le tester Pour me protéger, non, j'ai même pas eu l'occasion de le tester. Et toi et Moi j'avais donc un casque, euh, des lunettes de ski aussi, un masque anti-pollution euh, que je comptais mettre au moment où j'allais faire les photos de la manif. Et je précise qu'en plus de ça, j'avais euh, un casque de vélo euh, qui était visible. Et pour la petite histoire, mais vous l'avez laissé peut-être déjà, c'est qu'eux se sont fait arrêter. Alors, toi, je ne connais pas encore ton histoire parfaitement, mais tous les deux, vu que j'ai vécu avec eux, ils se sont fait embarquer parce qu'on a vu votre masque, de quoi dissimuler votre visage. Tout à fait. Donc ils l'ont vu, mais dans nos sacs à dos, on, sacs à dos. on ne le portait pas sur nous, non. Non, en fait. Mais c'est important à dire parce que ça veut dire qu'on peut t'arrêter parce qu'on présume que tu peux faire quelque chose. Exact. Alors ça, c'est, on, on va en reparler. Oui. C'est clair que c'est. Et euh, si moi j'étais relâché, c'est que ça, c'était dans mes poches et pas dans mon sac. Et ils ont, ils m'ont demandé si j'avais rien sur moi d'autre et j'ai dit non. J'ai pris le risque de dire non. Et sinon, ben, bah, je l'aurais suivi. J'aurais pas pu filmer la suite. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une semaine ou deux, la loi anti casseur a été euh, votée à l'Assemblée nationale, largement, vu que largement l'Assemblée est à, est à Macron, et euh, criminalise pas encore, puisque la loi est, est, est votée mais pas ratifiée, donc elle n'est pas applicable même si elle a été appliquée pour vous arrêter. C'est, bon, c'est joie, bonheur. À partir du moment que tu dissimules une part de ton visage, de tes yeux, etc., euh, mais pas, même avec une écharpe, hein, le jour d'une manifestation, ça, ça peut être utilisé. Un prétexte pour t'arrêter, Exactement. Et pour te condamner. Parce que euh, il faut préciser que tous les deux vous n'êtes pas condamnés Oui tout à fait ah, rien. Mais Laurent, oui Est-ce que tu peux me résumer rapidement Les chefs d'inculpation Ce qu'on te reproche Et puis ce que tu as vraiment fait et pourquoi on te condamne voilà. Bah ça va être rapide parce que ça a été rapide <rire> Moi je suis descendu de mon véhicule on a fait euh, On cherchait à manger avec, euh, avec mon équipe on était 6 on, on est passé devant un contrôle de police Enfin euh, de gendarmes pardon Et on avait rien à se reprocher alors on... On s'inquiétait pas. On est revenu sur nos pas parce qu'on est arrivé sur une rue qui débouchait nulle part. Donc on est repassé devant le contrôle de gendarmerie. Là ils sont venus vers nous, ils ont fait le contrôle, c'est là où ils ont retrouvé mon équipement. On m'a placé en garde à vue pour appartenance à un groupe en vue de commettre des violences et des dégradations. C'était pareil pour vous C'était les mêmes chefs d'inculpation sauf qu'on ne te le lit pas au moment où on t'arrête. À ah, moi on me l'a. Ouais pas au moment où on m'arrête. On l'a pas dit mais... du tout moi. Okay. Mais quand la policière est arrivée, parce que la gendarmerie elle, est pas, euh, elle a fait son contrôle, elle nous a gardé le temps du contrôle, et puis ensuite elle a appelé euh, la police, qui est venue ensuite nous embarquer avec, euh, je sais pas si c'était une OPJ, mais en tout cas c'est elle qui nous a expliqué euh, qu'on était placé en garde à vue à partir de telle heure, elle a fait ses papiers pour tel motif, etc., et ensuite on est parti. Arrivé là-bas, bon bah j'ai fait euh, mes déclarations devant un OPJ, j'ai estimé que j'avais pas besoin d'avocat commis d'office parce que j'avais rien à me reprocher. J'ai été placé en garde à vue, euh, pendant d'abord 24 heures. À l'issue des 24 heures, euh, la magistrat, euh, que j'ai eu en audition euh, en, par webcam, euh, m'a annoncé qu'elle renouvelait ma garde à vue de 24 heures supplémentaires. À l'issue... Euh, sans m'expliquer plus que ça, donc c'est à partir de là où j'ai euh, demandé un avocat commis d'office, euh, avec lequel je me suis entretenu pendant 15 minutes. Après, euh, retour en cellule. Le lendemain, on euh, le lendemain matin, on me dit que je vais être déféré euh, en, en jugement quoi, donc en euh, immédiate, ah, voilà, on, on, on, on m'a pas sorti le mot comparution immédiate, on m'a dit que j'allais passer dans tel tribunal et euh, bon bref donc je pars, euh, je pars euh, encore en fourgon, dans ce fameux fourgon, replacé dans une geôle euh, du palais de justice et euh, donc euh, depuis à peu près ça devait être 6h ou 8h le matin et on a attendu toute la journée euh, pour passer euh, un par un, on était avec euh, ceux qui sortaient de prison aussi, hein. il n'y avait pas que des gilets jaunes, il y en avait d'autres, il y avait d'autres affaires. Et... Euh... et puis. tu le... été jugé, à ce moment-là Le soir, oui. Le, le matin, c'est tu passes euh, devant, euh, tu, tu as un entretien, donc encore avec un autre avocat commis d'office, pas celui que j'ai vu euh, au commissariat. Euh... Est-ce que tu avais la sensation de, de maîtriser quelque chose ou alors tu étais pris dans un ah, tourbillon de... Non, non, tu suis ce qu'on te dit et puis tu t'écrases. Et ce -ce euh, là c'est une question à tous les trois, est-ce que vous avez, euh, on vous a euh, rappelé vos droits Non, à aucun moment on nous rappelle nos droits, par exemple on savait pas qu'on pouvait garder le silence, à aucun moment on te le dit. Enfin euh, on, on nous dit juste euh, qu'on peut passer un coup de fil, on aura droit qu'à une seule chance. C'est vous qui passez le coup de fil ou on vous ouais. passe pour vous En fait, soit tu décides d'appeler toi-même, soit c'est le policier qui appelle pour toi. Choix. Donc, euh, on t'a on rappelé tes droits à toi euh, on m'a expliqué que j'avais le droit à un coup de téléphone, à avoir un médecin ou à avoir un avocat. Donc la compensation dit. immédiate qu'on peut en refuser, on te l'a pas dit euh, non, ça... euh, Le silence non plus Et pour ah. toi Ouais, c'est ce qu'on nous a dit aussi, nous, euh, le coup de téléphone et l'avocat, quoi. On avait le droit à ça. Après, ils ont rien dit de... Euh, rien dit de plus. C'est Ça, c'est déjà euh, très brouillon, voire peut-être peut-être pas légal, je sais pas, je crois qu'on doit on a oublié plus. la question en tout cas. Ouais, ouais euh, et ça, sera peut ça, ça donnera lieu à une prochaine vidéo où on va, avec l'aide d'une personne qui, euh, son travail c'est le droit, euh, nous euh, rappeler tous les droits euh, que nous avons, et que nous avons encore, parce que ça peut tomber. Euh, bah ouais, ça avance, la législation c'est que ça, c'est une machine. Peut-être qu'on les a encore. Les, voilà, <rire> exactement. Pas. Euh... On les sait pas, effectivement, on les connaît pas, donc euh, on peut mais pas... Mais oui, mais on, on va devoir les, euh, les revoir. Et pour terminer, t'as été condamné à quoi Alors, euh, donc j'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis, cinq ans de mise à l'épreuve et six mois d'interdiction d'aller sur Lyon. Le week-end. je me fais mon petit commentaire, mais je trouve ça hyper lourd pour n'avoir rien fait, on est quand même d'accord bah oui c'est sur de la présomption de culpabilité euh, voilà. contre juge hein. ouais. et puis euh, pour, pour avoir vu le l'attitude en fait des juges qui doivent être neutres qui doivent être euh, et, et impartial enfin je la trouvais très très dans un camp quoi avec avec la procureure alors après la procureure elle avait exigé beaucoup plus je me rappellerai plus de ce qu'elle avait exigé moi, je, je, dans, dans, dans ma vitrine, euh, je me suis décomposé quand j'ai entendu ce qu'elle demandait. Et je me suis rassuré en me disant que de toute façon, c'est un sketch, quoi. C'est le théâtre de la justice où la proc, qu'elle demande toujours plus. Et ça va être amoindri après avec la juge, mais... Euh, mais il me semble bien qu'elle qu avait réclamé de la prison ferme pour moi. Enfin, j'ai dit non, mais... Enfin, c'était... On était sur le n'importe ouais. quoi. C'est ouais, surréaliste, surréaliste. On réalise même pas. Est-ce que lors de votre interpellation, euh, de votre de votre arrestation dans le fourgon et les heures et les jours passés euh, dans le commissariat, vous avez pu entendre, voir des choses euh... Moi, oui, il y a quelques phrases qui me restent à l'esprit, notamment la policière qui m'interrogeait, euh, qui euh, m'a clairement dit euh, « Nous n'avons rien à vous reprocher de sérieux, mais euh, la, la démarche est politique, très clairement. » Elle te euh, l'a dit Elle me l'a dit clairement, oui, donc vous euh, ne pouvez pas être plus clair. Ils ont conscience de ça, parce que oui, euh, on, on, les bavures et autres faits accablants qu'on va pouvoir, euh, il hein, y en a plein, mais ça on le dit moins. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, la police elle est là pour protéger et servir, et pas servir le pouvoir politique, c'est ouais. indépendant, la police. Ouais. Et là, et, ils s'en rendent donc compte. Oui, tout à fait, ils en ont conscience, oui. Ouais, alors moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, dans le camion, quand ils nous emmenaient au commissariat, donc ils il commençaient à préparer l'audition, donc ils donnaient nos noms, nos prénoms, et... Le motif pour laquelle on était arrêté, donc, euh, à chaque fois, il disait euh, qu'on se rendait sur une manifestation armée. Pour chaque euh, personne qui, qui allait être auditionnée, à chaque fois, c'était ce motif-là, en fait. Attends, le, le policier a appelé, enfin, a, a, a, bon, je, je tombe des nuits un peu quand même, hein. le, le policier a, a dit que vous étiez armé. Ouais, le motif, Et puis, le motif de l'arrestation, euh, ouais, ouais. ouais, c'était on se rendait à une manifestation armée. Mais c'est un mensonge. On à la radio. Bah oui. après... Avant que euh, tu m'as caché que t'avais un gun quelque part euh, <rire> dans une Alors, poche, j'ai pas l'impression. Peut-être que pour eux, un casque et des lunettes et des accessoires de protection, pour eux c'est une arme. Tu crois vraiment Je pense Je pas. Je sais que l'une des personnes interpellées euh, nous a dit que un policier lui avait dit que le lacet que vous avez là dans la poche, monsieur, c'est une arme. Genre vous pouvez trangler quelqu'un avec... Euh, donc euh, tout peut devenir une et arme. Après ça, une arme. arme hein. on... C'est la porte ouverte à n'importe quoi quoi. D'ailleurs, toi tu peux confirmer ça parce que tu es dans le même camion, t'as oui, entendu oui. ça Oui, ouais, tout à fait, je confirme. Moi, pour euh, ma part, c'était euh, quand on était dans le camion, donc le temps qu'on arrive au poste, euh, la, la manifestation avait déjà commencé et d'ailleurs j'ai été assez surpris de voir à, à quelle vitesse en fait les choses ont dégénéré parce qu'on entendait clairement dans les radios « grosse bataille, euh, rue, euh, je me rappelle plus du nom de la rue ». Suite au signalement dit par la radio, les ordres c'était « ouais, bah, laissez-les se battre, laissez-les se battre ». Voilà. Ensuite, euh, quand on était euh, amené au, au commissariat, euh, les, les policiers, quand euh, ils ont fait mon audition, donc euh, pour avoir... Euh, j'ai pas plus à en dire que ce que j'ai dit là-dessus, quoi. Ils il me regardaient d'un air, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là Et, les, et eux, ils sont... Euh, on sent qu'il y en a qui ont le cœur à être avec nous. Ils te le diront pas explicitement, mais ça se ressent dans leurs agissements, leur façon de parler. Et, euh, et, et ils te disent Non, mais t'inquiète, demain t'es dehors, hein, ça ira pas plus loin cette histoire. Et en fait, bon, bah, c'est aller plus loin pour moi, malheureusement. Et pour avoir été auditionné euh, par deux OPJ différents, euh, c'était deux fois le même discours, quoi. Donc euh, en me disant Non, mais on peut pas vous, on peut pas vous mettre ici euh, seulement parce qu'on pense que vous allez vous faire. Euh, parce ça, que on vous... te l'a dit textuellement, ça ouais, ouais, ouais. Et j'étais là juste pour ça, je dis Oui, il bah, m'a dit T'inquiète pas, demain t'es dehors. Et donc eux-mêmes, ils pensent déjà qu'on abuse de leur fonction. Oui. Enfin, euh, que leur on fonction est détournée en fait. Possible, voilà, exactement. Déjà, eux-mêmes, on sent qu'ils le pensent. Ils sont pas explicites parce qu'ils restent professionnels, mais ça se ressent. Bien sûr, mais ça c'est très bien qu'on le dise, parce qu'on n'en parle pas assez. N'empêche oui, que je voudrais conclure sur l'affaire de Antifa Fa là, euh, vu que j'étais là et effectivement Julien pour en témoigner et d'autres gens aussi, effectivement la police n'a jamais intervenu. Alors oui, je peux témoigner par les faits que ce que tu as entendu était vrai, même si j'étais pas, de les laisser se battre. Alors je sais pas qui est-ce qui a donné cet ordre, mais effectivement, les... ça se foutait sur la gueule et ça empêchait, et je l'avais dit auprès de mes camarades autour, grosse avenue, une rue plus courte, et c'est là que ça, que ça a pété, et ça, ça a servi. Euh, les policiers de nous encercler parce que ça a bouché euh, le, le cortège, ça, ça, ça l'avait freiné. Ça desservait la manifestation Exactement. des Gilets jaunes. Ouais. Donc tu vois, je mets tout ça en corrélation, je me dis bah ouais, d'avoir laissé cette bagarre se déclarer ici euh, et de la laisser se poursuivre, et bah, les gens se sont restés, ont resté bloqués contre le, le Rhône, enfin dans une place, et on n'a pas pu aller direction Lapardieu. Et ça a laissé le temps euh, au cordon de, euh, de policiers de, de nous encercler. Et puis là, tu as, as, as des motifs, là il ouais. y a des là, gens des si voilà. là les mecs qui vont bosser ils savent pourquoi ils bossent exact. que moi on me reçoit restent avec des yeux comme ça voir. les gars voilà mais n'empêche qu'on que voilà on peut retenir de ça au moins que euh, la police euh, une bonne partie a conscience euh, d'être euh, utilisée à des fins politiques oui tout à fait oui en fait ils disent clairement que leur travail n'est plus euh, policier ni même juridique mais politique c'est ouais c'est révoltant c'est surréaliste est-ce Est qu'ils vont continuer ben, on peut espérer que non, mais... Euh... En fait, c'est que tant que tu auras quelqu'un, parce que moi, quand je me suis fait un, interpeller, il bah, y avait un lieutenant qui donnait la donne à, à tout le monde. Un lieutenant, c'est un, un officier, donc dessous, bah, tu as des sous-officiers, après, tu as des soldats du rang. Tout ça, euh, ils sont... Enfin, euh, voilà, c'est une hiérarchie militaire. Et, et euh, tu le sais, parce que je peux, tu, le, tu peux le dire Oui, parce que je suis un ancien légionnaire, j'étais parachutiste. Et, euh, et si tu veux, donc c'est le lieutenant qui décide. Vous, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc les, les gendarmes le font, et... Tu sens que le mec qui t'interpelle, qui fait, qui procède au contrôle, il, il, il croit en ta bonne foi. Mais le lieutenant, il a décidé. Donc il obéit. Donc si tu veux, le lieutenant, lui, il a, il a 10-20 mecs sous ses ordres, peut-être plus, ça dépend où. Et, euh, et donc. Ces 10 et 20 mecs qui sont là en train de faire leur contrôle, ils ferment leur gueule. Ils font ce qu'on leur dit, fin du bal. Donc même si le gendarme qui était l'adjudant, moi, qui m'a contrôlé, qui en plus, tu vois, qui est plus mature que le lieutenant, qui a plus d'années de service, ça se voit, parce que les lieutenants, ils sortent de l'école en général. Enfin, ils ont déjà fait sous-lieutenant, aspirant sous-lieutenant-lieutenant, -lieutenant, donc il avait déjà quelques années. Mais le lieutenant qui sort euh, entre guillemets de l'école, le théorique qui donne les ordres, etc., bon bah l'adjudant, il, il croyait bien en ma bonne foi, mais il fait ce que l'officier lui dit. Lui, il est que sous-officier. Ouais, il exécute, il décide pas. Et ce sera comme ça encore longtemps, tant qu'il n'y tant que, en a pas 10 qui vont dire merde à, à 1. Quoi. Et c'est comme ouais, ça que ça fonctionne. Parce que le lieutenant, y a, sur Lyon, il y a peut-être 10, 20, 30 lieutenants. Donc tu multiplies par 10 ou par 20, c'est le nombre de soldats qu'ils ont sous eux. Les lieutenants reçoivent des ordres du mec qui est derrière son bureau, le mec qui est derrière son bureau, il reçoit des ordres d'un mec qui est encore derrière un autre bureau, et lui il les prend encore depuis plus haut jusqu'à... les ordres, faut quand même le dire, proviennent de chez Castaner, bah de chez... donc ouais, du ministère de l'Intérieur. Et c'est très vertical, tu le sais en ayant été militaire, hein, c'est ça, hein, que les ordres, dans, le, dans la police, tout ce qui est ordre, c'est très très vertical. Un ordre décidé tout en haut s'applique vraiment correctement tout en bas. C'est vraiment très vertical. Et cette philosophie est renforcée par le fait que les préfets, maintenant, peuvent décider de t'interdire de manifester Exactement. directement. Donc voilà. les préfets, c'est le pouvoir politique Il y a une volonté voilà. politique. Moi, je pense qu'il faut que la police, elle dit stop. Elle dise stop à tout ça et qu'elle désobéisse. Parce qu'on est, est on, est, comme nous, ouais, on est, aussi là pour eux. Hein. C'est ce que j'expliquais ouais. quand je ouais. discutais avec eux. Bien sûr, il y a des, des, des collègues à vous qui ont des agissements qui sont mais à la limite de l'inhumain. Mais vous êtes engagé pour protéger des civils il y a des mecs qui font des, des choses qui sont. Euh, c'est plus de la protection, quoi. Faut, et faut qu'ils reviennent et... à leur vrai métier, quoi. Exactement. Et nous, on leur dit, moi je leur ai dit en tout cas, moi je suis pas là que pour moi, pas je suis pas là que pour ma gueule. C'est universel. Hein, ouais. et, et, c'est ce qu'on disait, les valeurs voilà. qu'on défend, c'est la fraternité, la république en fait, finalement. Bah, dans le même délire, pour rappeler encore une fois, je ne sais pas si vous le savez déjà vous mais les internautes le savent déjà, mon petit frère a été condamné à six mois de prison ferme il y a quelques, au début de, de la, des premiers actes des gilets jaunes et pareil que vous, il était présent et lui il filmait sur Facebook live et c'est tout. Il avait, commis, il avait rien touché de physique, il avait rien fait, il avait rien fait. Et pourtant. Il a des preuves, euh, il a des, justement. Oui. Donc euh, l'appel est en cours, d'ailleurs, pour ceux qui veulent des nouvelles on en moment souvent. Il n'avait pas d'équipement. Il n'avait pas d'équipement, il était avec son gilet jaune et en t-shirt. Vraiment, c'était. Euh, et euh, pourtant, euh, comparaison immédiate, en deux jours, et est condamné à six mois de prison ferme, et puis d'autres choses aussi, euh, pour euh, des choses qu'il n'avait jamais commises, un peu comme vous. Sauf qu'il y a une différence, c'est que des, les choses qu'on lui reprochait avaient été commises, et il portait le truc sur ses épaules. Alors que vous. C'est le bouc émissaire en fait. Voilà, exactement. Alors que. Alors, pas forcément vous, mais alors que toi, euh, on, on pressent à ce que tu vas faire quelque chose, et sans enquête, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et, et j'en profite de préciser que si on peut condamner aujourd'hui les gens sans enquête ni preuve, c'est parce Ils que. Sans fait non plus. Sans en fait, sans en fait. fait. Alors, comment parce tu veux que faire l'enquête quand il n'y a pas de fait euh, Je veux dire, tu fais l'enquête sur quoi et Ben, ben l'enquête devrait montrer qu'il n'y a pas de fait. Ouais. Et comme il n'y a pas d'enquête, on ne peut même pas montrer ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a moins de pouvoir à la justice. Il y en a plus au préfet de police, donc à la police, parce que euh, déjà à partir de Hollande, il avait euh, instauré euh, l'état d'urgence, qui depuis, les mesures d'état d'urgence ont parce été. Entrer dans le droit commun. Exactement. Et donc l'état d'urgence, enfin, tout du moins ces mesures-là, permettent à ce que hein, la police, donc les préfets de police, qui sont nommés par le gouvernement, il hein, faut quand même le dire tout ça, ouais. directement, euh, peut dire ben bah, voilà, toi ou toi ou moi, eh ben, euh, je peux penser que euh, vous allez faire un acte, euh, mais vraiment, sur rien, sur un doute qui lui appartient, tout seul, et t'interdire de manifester. D'ailleurs, c'est ce qui vous prend en maintenant que vous êtes fiché, etc. Parce que je crois savoir que ADN a été pris, photo, emprunt, etc. Donc, vous pouvez vous faire interdire de manifester, mais sur rien d'autre qu'une suspicion de la part du préfet, qui, pour d'autres raisons, peut vous détester. C'est ce que dénonçait d'ailleurs Charles Gourson, le député euh, UDI, il me semble. Exactement. C'est fils de résistants qui ouais. dénonçait cette dérive autoritaire, ouais. Exactement. Bon, pour celles ceux, et pour ceux qui me demandent très souvent des nouvelles de, de Jonathan, mon frère, et donc il a fait appel avec un avocat. Et euh, depuis, ben, silence, intégral. Euh, ni nouvelles de l'avocat, ni nouvelles de la justice. Ils doivent attendre de passer. Euh, et voilà, mais il devrait s'en sortir parce que preuve existe et enquête n'a pas été faite. Donc elle va être, donc, être faite grâce à l'appel. Il devrait s'en sortir. Et ça date de quand ça, décembre, c'est ça des, Ouais, début décembre, ouais. Okay. Bah, moi, moi qui ai fait appel euh, à la décision de justice, là, que, à laquelle je fais face, euh, mon avocat m'a dit euh, que ça allait prendre encore un an, un an et demi, hein, avant de repasser. Euh... Alors quelque part, on dit ouf, parce qu'en ce moment, tout le monde est sur les dents, et puis on veut faire des exemples, et voilà. Mais c'est sûr que c'est un poids sur la conscience qui, qui, qui traîne encore pendant, pendant un certain temps. Hein. Donc euh, je pense que si lui fait appel, après en fonction de la gravité, puis vu que je pense tous les samedis, ils ont des nouvelles affaires. nouvelles Il y a eu des appels. records. C est, c est le, ah le, bah, le record est incroyable. Il y a des milliers d'arrestations. Ah bah là, le business fonctionne en ce ouais. moment, donc c est, c est, tout le monde travaille. 8400 interpellations depuis le début du mouvement, ouais. c'est effrayant. C'est effrayant, ouais. C'est effrayant. Euh, Peut-être une question comme ça, perso, euh, vous répondez ou bof, comme vous voulez. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à la justice avant Moi, personnellement, pas du tout. Absolument pas. Et des trucs bateaux, hein, tu sais. Euh... Rien, rien de chez rien. Moi j'ai eu affaire à la justice euh, une fois. Pour euh, pour des. Pour des conneries quoi, pour des, des petits trucs. Rien de grave quoi. Et t'avais été condamné à ce moment-là ou pas Non. Non. Juste un rappel à la loi. Euh, le micro. Juste un rappel à la loi. Et pour toi Moi même, même cas de figure aussi. Euh, des des, des broutis de jeunesse, euh, un rappel à la loi et puis euh... Mais pas passer devant un juge ou... Euh, Jamais Non. Donc tout, tout ça, ça, finalement, c'est hyper nouveau pour vous. Euh, et puis, une question qui pourrait être euh, complémentaire, est-ce que avant les Gilets jaunes, vous étiez déjà militant politique Est-ce que vous vous êtes engagé Enfin, euh, dites-moi, s'il y a quelque chose qui fait que vous êtes un citoyen un peu euh, euh, en dehors de la normalité, je dirais, de travailler, dormir et euh, consommer il m'est déjà arrivé de manifester, mais des manifestations classiques. Euh, après, je m'intéressais à la politique depuis 2017, la dernière élection présidentielle. Et avant ça, euh, c'était un peu le coma politique, on va dire. Ok. Bonne réponse. Je dis, moi, la réponse est claire. Et toi, comment tu te... Moi, euh, pour moi, je suis militant depuis ma naissance. <rire> <rire> ah, pas mal. Mais pour l'instant, je n'étais pas engagé sur, euh, sur aucune, euh, aucune, aucune cause, quoi. Là, je suis vraiment en engagé depuis les gilets jaunes. Moi je manifeste seulement depuis les, les, les gilets jaunes, parce que j'ai enfin le sentiment de, de, de vivre quelque chose euh, où on fait face à, à, à tout un orchestre qui, qui, se, qui se démène pour nous, pour nous faire euh, miroiter des illusions. Et qui crée je, toujours je, plus d'injustice Je ne ouais, je, je sais pas comment exprimer ça si tu veux, mais... J'avais mes idées politiques, que et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, être politisé c'était euh, être divisé, et aujourd'hui, euh, on a tout le monde qui ouvre les yeux en même temps et c'est un mouvement qui est donc apolitique. A partisan plutôt, parce que apolitique, c'est un mouvement politique. Mais ah, à alors moi je l'avais euh, compris, euh, anti-politique. parce qu'il y a pas de parti, c'est un mouvement qui a pas de, de parti euh... oui, en fait. Voilà. Euh, euh, parti C'est défends... vrai que le mouvement Gilets jaunes, il est profondément politique, politisé, mais il est apartisan. Alors qu'il il ne, il ne, il ne, il ne il prend pas parti pour un tel ou une telle ou un parti politique, mais il fait de la politique. Alors c'est moi est qui m'exprime mal, mais en tout cas c'est d'être rangé du côté de ce peuple qui qui veut euh, tout faire soi-même et faire une vraie démocratie quoi, voter ses lois, revoter des lois et les proposer, et voilà. Directement, oui. et pour qu'il y ait des vraies égalités aussi et là aujourd'hui c'est ce qui m'a fait sortir de, -toi. de chez moi et de monter à la capitale, aller dans les grandes villes pour aller, euh, pour aller apporter le soutien à, à ce mouvement parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Ouais. Ouais, D'ailleurs c'est euh, tous les trois là, chacun après l'autre, puis même moi je pourrais le dire aussi, même si c'est pas très intéressant vu que je le fais tout le temps sur ma chaîne, mais euh, quelle est euh, la valeur qui vous anime le plus, pour laquelle vous vous vous allez manifester pourquoi en un mot ou en deux mots ça dépend des manifestations après pour moi je manifeste beaucoup pour le, le climat donc euh, après c'est pour défendre euh, les générations futures et le, tout le, la vie sur terre on va dire et après pour euh, ce qui est des mouvements du gilet, des gilets jaunes c'est plus la démocratie que j'ai envie de défendre l'idée démocratie euh, que nous n'avons strictement pas à l'heure actuelle ok Ouais, On a un peu compris déjà. Ouais, ouais. C'est à peu près similaire aussi. Ouais. Euh, le pouvoir d'achat pour euh, tous mes compatriotes qui puissent être euh, réaugmenté, qu'on soit sur un pied d'égalité. Et, et puis le, enfin, ouais, a un tas de choses. Pareil, le, le climat, ça, ça m'importe aussi. Et euh, la démocratie. Et ah, la pardon. démocratie, ouais. C'est très sommaire, mais finalement, bah, c'est cool, les trois ouais. piliers, quoi. Ouais. Ouais. Euh... Puis la justice sociale, fiscale, euh, qui nous permettra de faire tout le reste aussi, donc. Et donc le RIC. Moi j'ai juste deux mots à dire, c'est pour la liberté et l'égalité. Peut-être la fraternité aussi Mais ça on l'a un petit peu trouvé en fait. Mais ça on l'a en fait. Exact, pour ça, on l'a retrouvé euh, sur les on Jeux. jeux, jeux on ouais, l'a retrouvé, tout à fait. C'est vrai. Si on est sorti pour tout ça, ensemble, parce que je pourrais aussi répondre à cette question, euh, même si euh, pour ma part je manifeste aussi depuis avant, euh, moi je me suis commencé à me politiser vraiment avec Nuit Debout, euh, à sortir Peut-être, je sais pas, si toi aussi euh, J'ai suivi, as... mais j'étais pas sorti. Euh... nuit debout, c'était vraiment l'électrochoc euh, pour moi, euh, comme d'autres l'ont aujourd'hui avec euh, les gilets jaunes. Mais euh, c'est super que ça se... Pour moi, c'est des étapes, tu vois. Oui, c'est par palier. Exact. Et à un moment donné, il va y avoir la révolution citoyenne que, enfin euh, j'espère, qu'on qu qu qu fabrique, qu'on bâtit aujourd'hui. Oui, euh, révolution euh... pacifique pour lui. N'empêche que ma première manif, j'avais pas ce matériel. Et que j'imagine que vous non plus. À partir de quand et pourquoi vous êtes sorti équipé Est-ce que c'était la première manie, la deuxième, troisième, c'était la dernière, enfin, quand et pourquoi Bah alors moi je suis allé euh, dès le début avec euh, un équipement parce que euh, j'avais... j'ai pas participé aux premiers actes donc j'ai vu comment déjà ça s'était passé et... La première fois c'était quand du coup C'était ensemble Non c'était pas ensemble, c'était... moi c'était à Annecy, c'était l'acte 9 ou 10... Et t'avais déjà le même équipement J'avais le même équipement. Ok. J'ai pas été arrêté ce jour-là d'ailleurs. Et euh, oui du coup j'ai bah, été dès le début avec cet équipement parce que pour moi euh, il était nécessaire d'après tout ce qu'on voyait euh, j'avais pas envie de, de perdre un œil ou une main ou d'être blessé euh, de quoi que ce soit quoi pour moi c'était utile quoi, dès le début. Ok, et est-ce que tu est-ce que as pu euh, participer activement genre, euh, le, Parce qu'il euh, faut faire attention, il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent se dire alors euh, c'est normal, ils ont été condamnés parce qu'ils ils allaient agir, ils allaient casser. Est-ce que est c'était est ton but d'aller agir activement ou juste te protéger Non, non, mon but moi c'était de me protéger. Hein. D'ailleurs euh, les manifestations que j'ai faites avec l'équipement tout, tout s'est bien passé, je veux dire, j'ai pas été arrêté, j'ai commis, commis aucun délit, euh, rien quoi. Tout s'est bien passé. Et moi, j'ai fait plusieurs manifestations avant celle-ci, mais toutes n'étaient pas reliées au mouvement des gilets jaunes. Et c'est la première fois que j'avais pris un casque et un masque anti-pollution parce que les dernières que j'ai faites se passaient dans des petites villes. Donc c'était assez tranquille. Et là, pour la première fois à Lyon, je me suis dit qu'il pouvait potentiellement avoir un peu plus de mouvement. Et comme je sais que certains photographes étaient pris à partie, euh, que ce soit par les policiers ou certains manifestants, euh, j'ai voulu me protéger en, en inscrivant clairement sur le casque photographe. Donc pour être protégé au moment où je témoignais de tout ça. Et Moi j'ai commencé à m'équiper euh, à l'acte 3, parce qu'à l'acte 2, sur Paris, c'était ma première manifestation et j'avais jamais vu ça. C'était dingue, étais aussi, je me souviens... Les champs Élysées, c'était de la folie. Et euh, même quand il n'y quand avait plus rien, que la population était calme, on, on voyait des projectiles euh, de la police qui arrivaient par le, par le ciel. Quoi. Et moi, il y, y a eu un moment où c'est mon cousin qui m'a poussé. Et s'il ne m'avait pas poussé, je pense que j'aurais une, une superbe balafre aujourd'hui sur le dessus du crâne. Donc à partir de là, euh, j'ai réalisé en fait la l'importance que ça avait euh, de se protéger. Je préfère en tout cas aujourd'hui, euh, comme je, je, je l'ai dit, d'avoir été arrêté, d'avoir fait ma garde à vue et d'être là encore à, à témoigner en parfaite santé que d'être aujourd'hui sur un lit d'hôpital avec un œil en moins ou la mâchoire sur le côté. Euh, pour ma part, j'ai commencé à m'équiper quand il y a quelques semaines, mais tu vois, pas grand-chose. Le cas c'était la première fois, moi, euh, samedi dernier. pas enfin, samedi d'avant encore. Pareil aussi, non La première fois, caisse de vélo. Mais c'est vrai que euh et puis pour répondre aussi que je ne participais pas activement, mis à part que ça m'est arrivé, ça m'arrivera jamais jamais encore peut-être, de rebalancer euh, les pastilles de fumigène, pas de, de, de lacrymo. Les éloigner en fait. Les éloigner des gens, parce que c est, c est, comme tu viens de le dire à l'instant, on est tranquille, il faut quand même le savoir ça. Hein. Les gens qui n'ont pas encore été en manifestation, allez disent vous allez voir, vous matez les vidéos qu'on peut faire sur internet. On, est, on manifeste, on défile, est, et c'est légal, parce qu'on rappelle aussi que non déclarer une manifestation n'est pas illégale, elle est légale. C'est un droit euh, fondamental. Voilà, euh, c'est la loi internationale, enfin tout moi c'est les règles internationales euh, qui nous permettent de manifester en euh, toute légalité et nous nous faisons souvent attaquer par les policiers suite à leurs ordres les ordres reçus par le ministère de l'intérieur donc de, de, de semer le chaos et de créer les, euh, les conditions à la répression enfin moi je, je l'ai analysé comme ça, je l'ai vécu comme ça des tas de fois et donc ça m'est arrivé de balancer euh, non pas une pierre ni, ni quoi que ce soit, ça ne m'arriverait pas mais euh, les petits trucs de, de lacrymo voilà, de les éloigner avec le pied, etc. Voilà, mon activité euh, répressive peut-être, euh, voilà, mais je ne crois pas. Euh, sinon, euh, après tout ça, parce que quand même, tout ça c'est hyper violent, mais euh, du coup, vous allez faire quoi après ça Vous allez rentrer chez vous et puis vous ne manifestez plus Qu'est-ce qu'il faut faire faut avoir peur ou quoi Moi, je compte toujours manifester. Après, ça pose la question de savoir si on continue de se protéger. Effectivement, ça pose question. Je... À l'heure actuelle, je ne saurais pas donner une réponse à cette question. Alors moi, je vais continuer à y aller, comme euh, comme hier. <rire> Et euh, bah, hier, j'avais juste euh, j'avais pris la même chose, sauf le, le casque. J'avais laissé le casque, je me suis dit, le casque, c'est voyant. Peut-être que là, ça passera mieux s'il n'y a pas le casque. Et euh, bah, c'est passé. Et bah, du coup, je continuerai à, à garder mon équipement. Dire, pour te protéger. Pour me protéger. Pour ça, jamais. Et pour toi alors, de, euh, parce que ton, ton expérience date d'il y a une semaine un peu plus tôt, est-ce que depuis, euh, qu'est-ce qui a changé dans ta tête quoi en fait, en gros c'est ça Moi je prends pas le risque de, de, de retourner manifester pour euh, reprendre pour une... Euh, parce que je me suis fait arrêter pour rien, pour n'avoir rien fait, pour des, des présomptions. Et donc je me dis qu'aujourd'hui il pourrait me réarriver la même chose et qu'on m'applique euh, une peine et peut-être même, enfin finalement appliquer la peine de prison euh, de sursis -sur et la faire passer en ferme et que ça pourrait, euh, je sais pas, peut-être, je connais pas la justice, mais peut-être encore me l'alourdir en disant que, que je suis récidiviste, que je connais les choses, les faits, etc. et que tu savais que tu n'avais pas à recommencer et je sais pas comment ça se passe après. Donc euh, moi pour l'instant bah, je reste sur le côté, je fais de mon mieux, tu vois, je, je reste pas inactif parce que là je prends l'occasion de témoigner pour in informer ceux qui vont avoir besoin d'être informés ou qui sont encore dans l'ignorance. Je voulais venir à, à Genève à la dernière manifestation euh, devant l'ONU parce que c'est pas la France donc la condamnation de, de laquelle je fais objet euh, elle n'est pas applicable ici mais j'ai pas pu parce que j'étais en rendez-vous avec mon avocat sur Lyon et donc euh, tout ce que je peux encore faire euh, sans... Euh sans risquer d'être condamné pour les mêmes faits, bah je le fais, C'est vrai que quand... Je crois, dans les commentaires à des gens qui se connaissent vraiment si ce que je dis c'est pas des conneries, alors que je pense que tu peux aller remanifester, mais sans l'équipement. Vraiment, le truc qui est reproche aujourd'hui avec la loi, qui n'est pas applicable, mais qui est appliquée, encore une fois, c'est le fait de dissimuler son visage, c'est ça qui, se, qui se, ils se servent de ça pour euh, émettre l'idée que tu allais commettre quelque chose. Mais si tu vas nu et que tu vas manifester défilé, tu ne devrais pas risquer. Non, on devrait faire des manifestations à poil là. L'été arrive bientôt ouais, C'est ça, parce qu'en qu <rire> fait, euh, tout, tout, tout peut servir pour dissimuler le visage, en fin de compte. Je vais dire, tu prends un t-shirt, tu le mets autour de ton visage, t'as le visage dissimulé. On n'en est pas encore là, mais Donc, ça peut euh... arriver. Mais on n'en est... J'espère pas que... Il y a la poil, comme il dit. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que... <rire> non, non, parce qu'on a encore le droit de manifester, je crois que tu peux encore y aller. Mais c'est vrai, je comprends que... Bah, c'est une épée de Damoclès ouais. au-dessus de la tête, parce que c'est un peu... Euh... Vas-y, vas-y, vas retourne manifester. Mais euh, tu sais ce qui t'attend si on t'attrape, quoi. Mais c'est effrayant parce qu'en fait, finalement, comme on le disait avec Pierre, etc., euh, quand vous, vous êtes arrêté, on est dans un état qui se, qui devient vachement répressif, très policier finalement, qui nous dit respecter nos droits. Il le dit, hein, Emmanuel Macron dans ses discours, et son appartenance, euh, enfin, son attachement à, fort à, à le droit de manifester. Mais dans les faits, on utilise double plein... langage. ouais. Oui. On utilise plein de petites choses pour nous attendre de manifester. Parce que si le fait d'être, d'avoir un t-shirt, ou une écharpe ou, euh, est réprimandable, et eh ben euh, indirectement, on nous. Et c'est la preuve en Éric Laurent qui n'a rien commis, il faut, il faut le dire. Il faut le souligner, ouais. Rien commis, et eh ben il, il s'auto-interdit d'y aller. Donc du coup la manifestation n'est plus possible. Et si demain des milliers de gens cette cas se retrouvent dans cette situation. On en vient, ils en viennent à nous interdire de manifester, et ensuite montrer que, euh, enfin montrer, essayer de montrer par ce biais-là et d'autres que, vous voyez, il y a moins de manifestants, donc du coup il y a moins de gens qui sont d'accord. Donc... En fait, l'idée n'est pas d'interdire la manifestation, mais de dissuader les gens d'y aller. En fait. Exactement. C est, c est, c est... Parce que interdire de manifester, là on est en totalitaire. direct en fait. Ouais. Mais en fait, là on, on passe par un autre chemin et on est encore en démocratie. Mmh. S'ils pouvaient, ils le feraient je pense, mais ils peuvent pas le faire. Mais justement, qu'est-ce qui nous sépare de ça, en fait Parce que là, on, on, on est un chose peu chose, à la hein. fin de la vidéo, on, se, on essaie de décrypter un peu ensemble. Parce on n'est pas des professionnels de, de, de la politique, on n'a pas fait nos études. D'ailleurs, c'est quoi vos études, rapidement, comme ça bah Moi, des, des études d'art, voilà. BTS, en art appliqué. Toi Moi, j'ai un sapé boulanger. Okay. <rire> moi, j'ai un bac pro, euh, maintenance automobile, avec euh, un, deux ans d'études supplémentaires pour les diagnostics. Et moi, j'ai fait des études, pareil, dans le commerce, B&P et compagnie, donc on... ah, tu vois on n'est pas des professionnels du tout. On est des citoyens qui, qui nourrissons la bête capitaliste française, qui le labeur, notre labeur fait que le pays tient bon aujourd'hui. Ce n'est pas les élites qui, est, qui... Enfin, moi, c'est mon avis, hein. je peux ce que vous voulez avec ça. Euh, voilà et, et malgré tout, on va essayer de comprendre. Donc là, je, peux, je comprends complètement ton point de vue. Mon frère aussi est un peu... Et puis il a fini par ressortir quand même, à y retourner. La dernière fois, il était là encore. Et ça crée euh, aussi un élément. L'électrochoc chez ton frère, c'est ça, qui s'intéressait pas trop à la politique avant Alors lui, le oui. coup, oui, complètement. Alors, là, je, euh, allez voir euh, l'interview qu'on a faite ensemble en mois de décembre, mais à ce moment-là, euh, c'est mon petit frère, et euh, moi qui suis très politisé depuis quelques années, lui non, euh, et c'est pas un mal, hein, mais, mais le, les gilets jaunes, et, et c'est la première fois qu'il manifestait. Et est condamnation, c'était le package, en hein. une fois, tu vois, et ça l'a poussé à réfléchir, à lire, etc. Donc tant mieux, un mal pour un bien. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y retourne Est-ce qu'on y retourne pas Est-ce qu'on conseille aux gens d'y retourner ou pas Est-ce qu'on se protège ou pas oui. Et là, on pourrait peut-être euh, parler... Euh, nous, on, est, on y est retourné samedi dernier, tous les deux, euh, avec d'autres gens. On y est retourné, ouais. Mais on n'a pas fait pareil. Est-ce que tu non. peux un peu expliquer ce qu'on a fait bah, En fait, on a décidé de ne pas suivre la manifestation habituelle. Et on a on a décidé d'essayer de s'infiltrer dans les rues commerçantes là où il y avait du monde et là où il y a l'argent. et ben là, hier ça a marché. Après, est-ce que ça marchera à chaque fois Je sais pas. Mais pour le coup, hier ça a marché et on a pu manifester pacifiquement, sans être gazé, en sécurité. Oh, ouais. C'est la stratégie que vous avez, enfin on ne l'a pas inventée, hein, parce que d'autres gens étaient déjà les premiers samedis où je suis allé, j'en ai fait que trois à Lyon, et euh, le premier j'avais vu, on, on, on est sur la place Bellecour, on, on est. On, le cortège part sur les, les, les pelouses, on arrive au bord du Rhône, et là on remonte et on essaie de rentrer euh, dans la rue commerçante, principale, qui principale était la rue de la République, et là bien sûr les CRS nous empêchent de passer là. Donc, on, on, on... Pour être invisible en fait Bien sûr, pour être contenu sur l'autoroute à 7 en bas, près de Confluence, Là où etc. tu ne déranges pas et on ne dérange pas, on dérange que les gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire les gens qui roulent, mauvaise image, et puis on ne peut pas porter de propos politiques, alors que le, que le but c'est ça, euh, le RIC, etc. Et là, on a appliqué euh, cette stratégie qu'on répète, allez voir la vidéo la dernière encore une fois, parce que je, vraiment, elle est très importante je crois, d'enlever nos gilets jaunes, c'est ce qu'on a fait, hein. on les a enlevés, on s'est mis en pour goût... Le coup, 2, on 2, les a pas mis vu qu'on on y était direct. Exactement. Et euh, on est passé derrière les murs de plexiglas. Parce qu'il y a vraiment des murs de plexiglas qui bouchent les rues commerçantes. Donc on est, on pas besoin d'avoir un Bac plus 40 pour se dire que si on nous empêche d'aller là, c'est que c'est là qu'on doit être. Tu vois et voilà. et d'aller porter des propos politiques et de dire d'être visible là où il y a les gens le samedi après-midi. Donc devant les magasins, devant les commerces, au pied de chez Zara et de chez, euh, des banques. Et effectivement... On a passé tout l'après-midi à, à pouvoir discuter, à pouvoir parler avec les gens. Et, et ça s'est très bien passé, parce qu'au milieu des, euh, des consommateurs... Pas de répression possible, oui. Donc effectivement, la stratégie qu'on a appliquée avec euh, les Gilets jaunes de Lyon Centre... Elle a fonctionné hier, mais c'est pas dit qu'elle fonctionnait voilà, à tous les coups. Exactement. Et puis on a quand même, tu, tu peux en témoigner aussi, on a, on a on on sentait a, les limites. On a bougé ouais, on a bougé à certains moments, parce qu'ils commençaient à, à nous encercler. Et fermer les magasins. Et... Voilà. Euh, quand on est arrivé au bout d'une rue, on évitait les places, on bougeait, etc. Et il et y avait des CRS qui arrivaient, qui essayaient de nous encercler. Les magasins se fermaient, et là, ben, on sentait le truc. Ben, si le magasin se ferme, plus le client, puis le client, il n'y a que des on gilets jaunes, je tu... Voilà, exactement, donc il faut bouger. Ah, c'est difficile Donc il n'y a pas de réponse à donner. -ce euh, je pense que, pour ma part, hein, c'est encore une fois que mon avis, euh, on ne peut pas arrêter de manifester. On va essayer de, de conclure, on est à la fin de cette vidéo, de cet entretien. Euh, déjà, euh, l'expérience, là, vous êtes bien euh, ouais, on est bien, On ouais. est bien ensemble une euh... très Finalement, <rire> <rire> <l 'expérience. rire> euh, si on peut trouver une conclusion, chacun de son côté, rapidement, pour ma part, euh, je pense, et je n'apprendrai à rien à personne, qu'il faut qu'on continue la lutte, absolument, euh, mais pas que d'une seule manière. La manifestation, c'est une des manières de lutter. Il faut varier les formes. Ouais. Voilà, varier les formes. Euh, c'est Ce qu'on fait là, c'est euh, résister. Et euh, organiser la résistance, et la résistance à quoi et bon, je pense qu'on l'a trouvé. Hein, Mais, euh, au capitalisme euh, Au néolibéralisme néo qui ouais. broie absolument la nature et l'humain pour du fric alors que on, de, on Enfin, le système économique devrait être à notre service et pas le contraire, ça c'est euh, ce que je pense et euh, avec les Gilets jaunes avec qui j'ai pu parler, euh, oui, tout sûr. le monde pense ça en fait. Hein. On n'est pas contre l'économie, on n'est pas contre travailler, on, on bosse tous, mm -hmm. mais on veut que ce soit à notre service et qu'on soit pas au service de, de banque. Oui, donc euh, on peut se dire que le mouvement des Gilets jaunes nous a permis de sortir d'un coma collectif, d'un coma politique collectif euh, pour nous rendre compte que le démos n'a pas de kratos à l'heure actuelle. Et que donc, on peut utiliser différents outils pour euh, se réapproprier la, la politique, notamment les assemblées constituantes euh, qui permettent euh, à chacun d'apporter euh, sa pierre à l'édifice. Bah, moi, je pense qu'il faut continuer, Il faut surtout pas lâcher. Il faut euh, s'organiser, discuter, essayer de trouver de, n'importe quelle solution pour, pour continuer à combattre le capitalisme. Quoi. C'est pas possible de, de rentrer chez nous maintenant, après tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. Moi je pense qu'il faut continuer. Aujourd'hui si ça s'arrête, euh, on se tue, tout simplement. Ça ira, euh, là aujourd'hui on voit toutes les mesures qui s'appliquent, que tout le monde trouve disproportionnées, complètement euh, impensable même, et euh, si aujourd'hui euh, on, on leur donne raison, ils vont se permettre quoi après bah C'est fini, c'est fini. Ouais. Qu -ce qui, mais qu'est-ce qu ouais. qu'ils vont se permettre après On sera soumis à, jusqu'à quel point oui. Puis quand tu cumules ça avec la crise climatique, euh, c'est une fin de non-retour, quoi. Exact, enfin voilà, donc là c'est... Euh, finalement, on n'a pas le choix, quoi. Ça fait ouais. peur, hein, franchement, quand on met les choses sur le papier, parce que on est, un, on est le peuple contre l'État, finalement, en fait. et c'est... Euh, et ça paraît, ça paraît assez, assez effrayant dit comme ça, mais on, en fait on n'a juste pas le choix et on ne sait pas ju jusqu'à quelle mesure euh, les choses vont, vont tourner. Ça peut très mal se finir, ça peut très bien se finir si euh, les bonnes personnes prennent les bonnes décisions, de, ne serait-ce que des démissions. Parce qu'aujourd'hui on a quand même euh, une centaine de personnes euh, qui disent à des milliers, des centaines de milliers de personnes d'arrêter leur conneries alors qu'on a aussi des centaines de milliers de personnes qui disent à une centaine de personnes de simplement démissionner et puis de mettre des choses, euh, des choses correctes sur le tapis pour euh, refaire un système euh, égal. Et, et aujourd'hui, tout est tourné pour dire « attendez les gars, là c'est vous les, cent mille, là, qui, qui les, les centaines de milliers de personnes qui cassaient les couilles tous les week-ends » Alors que nous, on demande tout le temps la même chose tous les week-ends et qu'il y a juste une centaine de personnes euh, à désister et à dire « ok ». Mais je pense que la lutte pour être efficace ne peut être que pacifique, justement. Parce que le pouvoir, enfin la, la violence ne dessert pas nos causes. Et au contraire, on sait que l'État est plus fort à ce niveau-là. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le, le, le sujet de la violence est, est, est un sujet à part entière, on pourra faire une émission aussi. D'ailleurs, on en a fait une avec Julien -Kratos, le, le, Alors, c'était avec euh, Deep Green Resistance, tu peux voir ça sur la chaîne, bah, la sienne et la mienne aussi. Euh, mais ça, ça, ça centrait sur le militantisme de l'écologie, euh, les limites de la violence, la définition de violence, etc. Parce que pour une bourgeoise, euh, <rire> bien rangée, un tag, c'est violent. Et, euh, et puis pour nous, la violence, bah, c'est euh, tuer des gens. Donc oui. tu vois, et nous, on s'interdit la violence. Il y a trois types de violence en fait. Il y a oui, la violence institutionnelle, mère de toutes les violences. Il y a la violence euh, révolutionnaire, qui a pour vocation de faire tomber la première. Et la violence euh, répressive, qui maintient la première euh, en détruisant la, deux, la deuxième. Merci de d'avoir rappelé ça, parce que c'est une leçon. Euh, c'est une, une vraie leçon qu'il faut, qu faut pas qu faut répéter. Ouais. Exactement, quoi. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Euh, on va continuer apparemment, on résiste de toutes les manières possibles euh, bien sûr en, en continuant euh, de nourrir cette chaîne et d'autres euh, Merci d'avoir suivi l'émission et euh, bien évidemment si tu as apprécié comme d'habitude on fait quoi <rire> On partage et on, on partage, like. On met des pouces bleus. On aide aussi sur Tipeee parce que là, vous avez trois techniciens derrière qui sont pas payés, les pauvres. <rire> et, euh, et puis moi non plus d'ailleurs au passage. Mais on est tous <rire> dans la même galère, on a des militants et des citoyens libres. On le restera jusqu'au bout. On non. fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour euh, la fraternité. La, la légalité et la liberté. la liberté. Donc merci, cher internaute, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo et bien sûr dans la rue pour une prochaine manif. Et à bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao